Euh, bienvenue, c'est le grand maître marabout, puissant, marabout, marabout compétent, marabout du portefeuille magique, Kinérou du Bénin. Je sais que moi, moi, je me connais, je sais que je suis un marabout compétent. Et beaucoup ont avoir la satisfaction grâce à moi. Je suis au plus que 129, 64, 96, 27. Et je suis là pour aider les gens. Parce que dans ce monde, il faut avoir ce porte-monnaie magique. Ou être dans un secte pour avoir la paix du cœur. Parce que beaucoup en possèdent. Mais à côté de vous ne diront jamais leur secret. Ce porte-monnaie peut être utilisé partout dans le monde. Et il y a les pasteurs, les politiciens. Et ça peut être utilisé par pas tout le monde. Chrétien comme Anémis Ou bien curé, mon père. Ou bien, tu es musulman, tu peux l'utiliser. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça. Et sans plus tarder, je vais faire une démonstration du porte-monnaie pour vous montrer l'existence et la réalité de ce fameux porte-monnaie qui produit mystérieusement de l'argent. Donc, observez-moi. Je vais vous montrer sans plus tarder. Regardez dedans. Vous voyez? Regardez dedans. Il y a rien dedans, il y a absolument rien dedans. Il y a rien que le caméra ça. Regardez. Simplement les genoux. Observez. Ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas d'inconvénient Ça n'a pas de sacrifice humain. C'est le seul rituel qu'on fait. C'est pour les génies. Et c'est les génies qui sont capables de le faire. Regardez. Vous voyez la production. Vous voyez. Ça a produit de l'argent. Vous voyez. Ça a produit de l'argent. Des dollars canadiens. Donc, tel que je vous le dis, ça a produit des dollars canadiens. Donc, je peux vous montrer ça. Regardez bien. Vous, tu es où dans le monde? Et tu veux avoir ce porte-monnaie Et les gens te disent que ça n'existe pas. C'est pour te dire que ça existe très bien. Donc, ça produit 1000... Ça produit 10 000 dollars canadiens. 10 000 dollars canadiens. Vous, vous voyez bien, il faut bien regarder. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter au plus de 129 64 96 20 27 je dis bien le plus, 229, 64, 96, 20, 27. C'est le grand maître marabout puissant, qui est marabout compétent, et je suis le seul qui sait, et je connais bien mon travail, et je sais bien de quoi je suis capable. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, et je vous dis bonne et heureuse année. Je vous dis des meilleurs voeux, que les meilleurs voeux que vous désirez avoir soient et que les bénédictions vous accompagnent partout dans le monde. Merci beaucoup et bonne chance.